Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu d'infiltration. Et pour ça, on a fait appel à un expert en cambriolage. Euh... Une experte. Quoi On avait dit pas de gonzesse, merde Par contre, elle est en retard, là. Ben évidemment qu'elle est en retard, c'est une fille. Mais arrêtez de faire la gueule un peu c'est un show interdit aux gonzesses Ça va le faire, je vous dis Mais arrêtez C'est mou une fille, on va se faire chier Ouais, mais elle, c'est pas pareil Elle vient des îles Elle est plus... Quoi Parce qu'elle est moitié bambouin en plus Ah mais de, de mieux en mieux Oh, laissez tomber Elle vient viendra pas de façon Allez, détachez-moi Je peux pas jouer comme ça, vous êtes cons Parce que vous nous insultez en plus Mais faut l'enfermer, sérieux D'accord, mais vous arrêtez de voler des trucs, hein Je vais essayer, mais je ne garantis rien. Bon, d'accord. Je vous détache. Oh, trop tard. J'ai déjà fait. Au fait, c'est à vous, ça, non t'as Liquid Snake, t'as Solidus Snake, t'as... Euh... Ah non, mais elle Venom sait pas Snake. parler, là. non mais... Tu sais, elle fait semblant de s'y connaître, mais s'y connaît non, pas. en gros, t'as plein de... Tous les euh, clans, s'appellent se... Snake. Mais en fait, c'est des clones, tu savais pas Non, non, tais-toi. Alors, c'est parti, là, c'est le début, on commence Metal Gear. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah, on a un beau ciel, là. Oh, c'est génial. T'as déjà vu un ciel rouge comme ça, toi Oui, quand on balance une palme. Ah, ouais! Mais ça t'arrive souvent? Euh... Une napalm, c'est bon, c'est chaud, ça colle à la peau! Ah, ouais! Non, mais ça dit qu'il y avait taré! Je sais pas pourquoi on a invité cette personne d'ailleurs! Donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fous? Ah, je cherche les menus, les trucs! Voilà, donc déjà j'ai pas d'arme! Bah, évidemment t'as pas d'arme, tu viens de commencer! Je sais pas, je regarde! Bon. Cigarette, fallait des cigarettes! Bon, bah, c'est le principal! Bon, la musique est sympa quand même, Les graphismes, par contre. Euh... Je dirais mélange, diarrhée euh, et. C'est pas grave. Ouais, c'est pas génial, les graphiques. Ah, il est fatigué. <rire> D'accord. T'es sûr que c'est ce qu'il fallait faire, ça Je le sais pas. <rire> Mais qui tu déjeunes, c'est même pas beaucoup. Il <rire> était oui, <'es> fatigué. Il a dormi. Mais c'est quoi les trucs dégueulasses noirs et blancs qu'on voit là On dirait mmh, des monstres. C'est des mèche. vaches Ah, oh, c'est des les chiens. Bah, cours alors. Mais non, le chien, le chien est plus haut que toi. Ils sont mal faits. On dirait une belette version. Enfin, on dirait une belette tu sais, qui ressemble à un taureau un petit peu. Euh, une tourette. <rire> c'est un mélange belette taureau. Ah, tu dois repasser non. par les chiens donc. Ah, oui, c'est un mur là. Mais ouais, ouais, ouais, ils ont voulu faire de la végétation, je pense. Ah, ouais, ouais, c'est. Bon bah. <rire> Je sais pas, ou qu'on puisse graffer dedans ou... Ah, ça m'étonnerait, vu les graphismes, là je pas que tu peux déplacer un truc à l'écran. Dépêche-toi, t'as plus de vie, là. Les aboiements sont bien faits, t'as entendu Gaffe Écoute. Et mec, il est le Shakespeare, tu sais. J'ai pas compris où est-ce que t'étais, en fait. Ouais, j'ai eu un bug. La démarche du personnage est magnifique. Le méchant il a mais c'est qu'il si t'as vu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du même sexe que toi donc il y a certaines choses qu'on ne regarde pas en fait Non non, non euh, mais c'était un Là, vous découvrez l'envers du décor des femmes hein, oui. le romantisme et tout ça, non elle m'a de plus Mais vas-y, euh, je suis alors... une femme, j'ai des couilles ah, Je sais pas ce que c'est, on ne sait pas Si tu que le dis Je sais pas Kleptomane ça c'est sûr mais alors euh, le reste Binoculars, donc ça c'est des jumelles ça Ouais mais je sais pas. Donc là t'es tombé sur un marchand ou hein tu Non ouais, Moi j'ai trouvé un truc, mais je sais pas comment son équipe. Est-ce qu'on peut combattre avec des jumelles C'est la question du pose. <rire> tu autres. sais, tu prends ta jumelle je fais BAM <rire> Ouais bah voilà <rire> Ça te <flore> mieux que... <rire> et t'es dans quoi là Je sais pas. Waouh Ah c'est pour parler aux gens ça, non Je crois que c'est quand tu parles avec le mec de la mission et tout. Ah ouais? Oui, oui, oui. Bah vas-y, parle, parle. juste le. Mais non, faut juste, vous juste le. juste le bon canal en fait. Ici le colonel Johnson. M'entendez, Snake? C'est très important. Vous devez absolument. Je répète, vous devez absolument. Ce qui est bien, c'est que quand tu tues une personne, elle réapparaît ouais, là en plus. Ouais, le respawn en plus, c'est violent quoi. Ouais, ils sont tous pareils en plus. Tu te voit pas là. Ah, c'est difficile de voir euh, où est le devant, le derrière. Euh... T'as plus de vie en fait là. Bah ouais. Mais en fait on va pas aller loin dans le jeu à mon avis, parce que là, euh, ça a l'air dur. Ah, en même temps c'est un peu de l'infiltration, t'es censé être discret Ouais ah, mais je vois toi. pas comment en fait. Mais tu passes derrière. Je pas. Tu peux pas t'accroupir. T'attends qu'il tombe le dos. Ouais, passe derrière ma voiture déjà. T Attends qu'il tombe le dos. Attends, il dort, vas-y, passe, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mais non Pourquoi tu vas sur lui on va recommencer. Attends, on va faire. Ouais, c'est gens en parachute y a quelqu'un qui t'appelle répond Trop tard. C'était les. C'est les mecs C'est comme ça que t'as ta mission normalement sur un tâche de nuit non Non. En gros on va être vie, Non mais lui on lui donne jamais de mission au mec là parce qu'il est pas fiable. T'as un mec qui t'appelle en fait et tu. tu là. Big Ok. On est dans le M3 sans frais. Ouais, tu t'en oh, rends pas, pas pour toi. Oh, t'as les veines Ah non, ok, je suis beaucoup trop fan. <rire> Elle est spéciale, cette meuf. On est faire même tard. Ah bah, t'as tous les esparsos, forcément. tu dois trouver hein. le métal Gear. Bon, voilà. Ouais. 120 085, t'as retenu Ouais. C'était écrit, la fréquence. Faut les retenir, hein, parce qu'ils ne les pas, hein. Ah ouais toute que j'ai pas l'intention d'aller trop loin, hein. Bon, vas-y, avance, là, il se passe rien. Pêche-toi, cours, cours, allez. Oh, t'as obligé de te faire toucher par tout ce qui bouge dans le jeu. Ouais, allez, allez, cours. Ah, oh, comment On savait, il a toujours pas capté où est-ce que c'était. T'as vu les pattes du chien quand il avance comme ça, oh, on oui. dirait qu'il nage. Toujours... C'est peut-être de l'eau, hein, t'es fait. Oh, le, ah, voilà, le dos. Ouais, voilà, il tourne le dos. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, ah, yeah. Ya Ouais, bravo Je peux pas retourner dedans. Ah, il s'endort aussi, ils ouais. Non, vas-y, vas-y, ils sont nuls. Parce qu'ils sont nuls. D'accord. <rire> Je cours alors, je cours. Putain, mais pas de chien ça tu un crabe J'avais vu un chien, ça court comme ça, hein Le chien, est débile Oui, nous sommes en train d'observer un mélange entre un taureau et une bolette Une espèce de rareté exceptionnelle Un calidé qui... Attention, il attaque putain, Les pas Elle part dans tous les sens. Oh putain, mais j'ai à comme une débile Laisse tomber. <rire> On peut tu veux te là <rire> Je sers à ça, je suis une fille C'est vrai, ça sert que à ça d'ailleurs On sait pas trop ce que t'es, un côté une fille, un coup t'es un garçon Bah en fait, je suis ce que je veux quand je veux Ah, ah c'est sympathique tu... ça ah, ouais, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. quest ouais, ouais, ouais, ouais. ce qu'on veut pas quand tu veux pas Voilà mm. Juste pour faire chier le monde quoi Ok. Bon, alors je te préviens, si tu nous sors pas un truc correct, là on va oui, te filer un gage. C'est quoi, c'est ah. pas mal En plus, c'est mou, alors de toute façon, on s'en fout. Mais je cours <rire> là, je cours ah, bah, C'est vrai qu'on dirait qu'il court. Là. Je me Enfin, il est là, il est non, Il est ralenti en fait Il est en mode. Ouais. On tout le long en fait. T'as du bol qui s'endort quoi. Ouais. Mais en même temps, il court. Bon, les jumelles, je vois pas trop à quoi ça te sert dans un jeu comme ça où tu vois qu'à 3 mètres de devant toi et ouais peut-être pour beaucoup plus tard c'est censé espionner après un truc peut-être non je sais c'est pourquoi c'est pour mettre les filles il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'heures non <rire> non, <rire> non. <rire> pourquoi alors oh. c'est pour voir loin ouais <rire> euh, dans la cour hein putain je mais il dire un truc genre un peu comme ça et tout mais en fait c'était juste pour dire pour voir loin Ou voilà, alors quand je fais la gueule du chien Ouais ouais <rire> Au pire tu te tu, tu, tu, tu casses en deux Ouais Et tu t'en mets dans le cul Et là tu t'en